C'est TableFestPC95 et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, vous allez me dire, peut-être, qu'est-ce que tu vas streamer sur ta chaîne TWS Et au moins combien d'abonnés veux-tu atteindre Je veux atteindre au moins les 250 000 abonnés, s'il vous plaît, aidez-moi à les atteindre. Et je vais aussi streamer des vidéos de gaming, de train, de test de Windows. Et aussi, euh, par exemple, des vidéos simples. Déjà, en parlant de vidéos simples, je vais commencer avec ces vidéos-là. Par exemple, des vidéos de Baldi, de Hello Neighbor, etc. Et dans toutes ces vidéos-là, je serai souvent accompagnée de mon meilleur ami... Swan Ouais Bon, pour l'instant, il n'a pas de chaîne, mais... Je la prépare. Oui, il la prépare. Je prépare ces vidéos pour lui. Alors, je vais vous montrer quand même un petit peu ce qu'on va faire c'est quand même, je suis un coeur. Ah oui, je ouais. sais Alors, pas, mais je suis un coeur de vos Voici vocalité. mon fond d'écran, par exemple. The best user of all time with swag. J'ai mis comme ça parce que j'ai envie. Et là, TAWS 1995. Et mon nom complet, c'est The all Window Shower 1995. Et pour voir, j'ai beaucoup de programmes. Usa LNS, vous inquiétez pas, c'est pas mon vrai nom du tout. C'est juste un surnom. Ce PC, mon propre dossier, TAWS, Games, Google Chrome, Microsoft Edge. Je ne sais pas ce qu'il faut là, et je ne peux pas le jeter. Parce que je suis pas l'admin. J'ai le graveur DVD. TomTom. Tom. -tom Aware, je sais pas ce qu'il faut, en deux fois. Minecraft. la launcher qui ne sert à rien. WinRar pour extraire. VirtualBox. Box. Video Editor pour euh, le montage. VSD, J'utilise VSDC. vidéo Editor pour le montage. Open Office pour bosser. Epic Game Launcher. Unreal Engine. OneDrive. Et là, à droite, c'est des trucs qui servent à rien. Regardez, j'ai quoi Sur mon CPC. J'ai un disque dur de 2 Tera. Et un SSD de 212 Go. Regardez combien d'espace j'ai utilisé déjà. J'ai utilisé euh, 1,51 TO. Donc vous pouvez voir, c'est beaucoup. Et je suis sur Windows 10 Pro. Regardez. Oui, j ai, j ai, mon processeur, c'est un Intel Core i5, 2,90 GHz. J'ai 8 Go de RAM, j'ai Windows 10 X64 Pro. Windows est activé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de bienvenue vous a plu avec swag. Je vous dis à, à plus tard pour une nouvelle vidéo. A tout à l'heure les potes